Dans cette vidéo, nous allons faire un bref historique de l'enseignement de la logique et de l'identification des mauvais arguments depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors, euh, ça a commencé, hein, au moins dans les écrits, par un... dès la Grèce antique. Euh, si vous allez sur Google et vous tapez « Aristote, euh, sophisme », vous allez tomber sur un livre qui s'appelle « Les réfutations sophistiques » et qui liste déjà une typologie euh, d'arguments fallacieux utilisés par les sophistes pour euh, manipuler leurs auditoires. Ensuite, euh, donc, il y a eu toute une tradition hein, qui s'est euh, développée dans l'Antiquité autour de, de ces cours, et qui a perduré euh, jusque jusqu'au Moyen-Âge à travers ce qu'on appelle le trivium et le quadrivium. C'était les, les sept arts libéraux euh, qui étaient euh, en fait l'équivalent des curriculums d'aujourd'hui. Alors, dans, du côté euh, du quadrivium, vous aviez tout ce qui est musique, arithmétique, géométrie, astronomie. Hein, C'est ce qu'on voit sur, sur cette image et qui est l'équivalent des brochures universitaires actuelles. Et vous aviez le trivium qui incluait la grammaire, la rhétorique, la logique ou dialectique et qui correspond davantage à l'esprit dans lequel est donné ce cours. Après, malheureusement, il y a eu les vikings qui sont intervenus et qui ont un petit peu perturbé les curriculums du, du Moyen-Âge et il y a eu des hauts et des bas dans l'intérêt qu'on qu portait à ces disciplines. Mais ce s'est quand même poursuivi à travers les siècles. Si vous euh, avez euh, un peu de temps, regardez euh, la logique ou l'art de penser d'Antoine de Arnaud et pierre Nicole, hein, qui est un, un, test, un livre du XVIIe siècle et qui a été utilisé jusqu'au siècle dernier. Euh, vous avez eu... Euh, aussi tout ce qui est le cours sur les, euh, les fallacies en politique, hein, tout ce, enfin le cours, le livre euh, de Bentham, qui est un, que je vous recommande chaudement. Et maintenant, en fait, c'est non seulement enseigné dans de nombreux établissements, mais en ligne, vous trouverez des vidéos sur YouTube, hein, des MOOCs sur Coursera. Euh, et au-delà du point de vue uniquement universitaire, il euh, y a une, des, des, des personnes qui se sont euh, intéressées à la question sans, euh, sans l'avoir étudiée formellement. Et en parallèle qu'on a qu vu se développer tout ce qui est fake news, euh, des mouvements anti-vaccins, etc., on a eu le mouvement des sceptiques en France, on, a, on appelle parfois les zététiciens, euh, qui s'est développé. Et si vous allez sur des chaînes comme Hygiène Mentale sur YouTube, euh, vous, euh, vous trouvez énormément de contenu de bonne qualité et vers lequel on vous pointera assez régulièrement quand il traite de sujets mieux ou plus profondément que nous, on le fera. Alors évidemment, dans ce cours, on a essayé d'avoir un axe. Euh, le fil rouge qu'on a pris, et que vous verrez pas systématiquement mais souvent, c'est celui de la pandémie euh, du coronavirus. Euh, il y a énormément de bêtises qui ont été dites, d'arguments fallacieux, en plus sur la base de chiffres, euh, par des politiciens, euh, beaucoup, euh, et on va se servir de ces exemples pour un peu euh, structurer et de manière récurrente, euh, et illustrer surtout nos, nos différents types d'arguments fallacieux.